Et salut à tous les astrégais, c'est Gabriel. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo bien sympathique. Où je vais pouvoir vous expliquer un peu ce qui va se passer pendant mes vacances Parce que je suis en vacances pendant 12 jours Donc ça va être euh, génial Donc qu'est-ce qui va se passer pendant ces 12 jours Donc euh, on va dire 11 jours parce que le, le 2 mai je repars au centre Donc qu'est-ce qui va se passer euh, euh, Premièrement, on va faire euh, la, la chose qui suit. Ça va être le question time. Ça veut dire quoi Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, je sais. Donc euh, c'est, vous avez des questions à vous poser sur sur moi. Donc euh, vous pouvez déposer toutes vos questions sur cette vidéo et peut-être sur, sur les vidéos que je vais faire aussi. Hein. Je je ferai un, un petit récapitulatif. Et je répondrai à toutes vos questions Ça y a pas de problème Je répondrai à toutes vos questions Toutes J'ai bien... bien dit toutes Parce que Je pense que vous devez vous en poser quand même pas mal Parce que ça va faire 4 mois que j'ai pas posté de vidéo Si j'en ai posté une comme ça Mais voilà Donc toutes les vidéos Toutes les questions j'y répondrai Après euh, peut-être qu'on fera avec Andrix Si on a le temps ce week-end ou le week-end euh, ou dans la semaine prochaine on fera peut-être une vidéo de présentation donc du de l'île d'une nouvelle île qu'on a fait donc les world tour vont recommencer alors pour les pour le moment ça sera pas tous les mois parce que je ne serai pas là mais euh, je, normalement si tout se passe bien si tout se passe comme il faut euh, fin mai je reviens je reviens chez moi et je vais me mettre à chercher du boulot donc euh, ça va être euh, il y, aura, il y aura plus de vidéos. Euh, il y aura de, Donc, euh, ça sera le retour des ouvertures. Ça sera peut-être le retour aussi du Trendbinder. Voilà. Il y aura plus de vidéos. Ne vous inquiétez pas. Je ne vous lâcherai pas non plus. Voilà. Donc, après, qu'est-ce qu'il y a Ben oui. Euh, peut-être que je vais faire euh, la vidéo du Trendbinder. Donc, euh, je sais pas. Je ne sais pas ce que je vais faire encore. Je suis en vacances. Donc, euh, je ne sais pas ce que je vais faire encore. Donc, les amis, donc. On va ré on va on va refaire le point donc c'est euh, donc posez-moi vos questions j'y répondrai avant mon départ voilà et peut-être que vous aurez des vidéos euh, des vidéos en plus euh, des vidéos en plus je sais pas qu'est-ce qui va arriver ce week-end voilà et cette semaine allez sur ce, je vous laisse, je vous dis à plus, je ne vous oublie pas, donc c'est le plus important, je ne vous oublie pas, j'ai perdu quand même pas mal d'abonnés. Donc je ne vous oublie pas, je pense très fort à vous, parce que je peux pas faire trop de vidéos non plus, hein, voilà. Donc je ne vous oublie pas, et je vous souhaite une bonne soirée. Allez, ciao tout le monde.